Nous voulons rendre toute l'honneur, toute la gloire à Jésus-Christ, à Jésus-Christ de réciter, même qui nous permet de nous réunir pour ce soir. Nous voulons dire merci à Jésus-Christ parce qu'il est bon pour nous. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est puissant. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est grand, il est fort, il est réel. Jésus-Christ nous a donné la vie. Par sa vie, il nous a donné la vie. Il nous a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous aimons Christ. Aujourd'hui, nous pouvons avoir le temps, ne serait-ce que quelques minutes, ne serait-ce qu'une heure dans sa présence, pour lui dire, Jésus-Christ, nous t'aimons. Ce soir, je veux inviter quelqu'un à prendre une disposition très particulière. Je vais inviter quelqu'un à, à, à se connecter au trône de grâce. Ce soir, je vais inviter quelqu'un à, à se connecter à ce temps que nous avons vivre ensemble. Parce que tout, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ceci, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Nous voulons rendre honneur, gloire à un Dieu qui est réel, à un Dieu qui est puissant. Ce soir, je veux qu'on parle du silence de Jésus. Je veux qu'on parle du silence de Jésus. C'est vrai que Jésus vient guérir, il, il guérit des aveugles, il guérit des boiteux, il guérit des malades. Mais je veux qu'on parle du silence de Jésus. Je veux vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de dans le livre de ah, Matthieu. Voilà, on va prendre la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. Matthieu 26, il y, a, il y a des passages qui sont vraiment puissants. Il y a des passages qui sont vraiment puissants que je voudrais qu'on lise ensemble. Quand on prend Matthieu 26, Matthieu 26, je vais au départ. Euh, la Bible dit en Matthieu 26, le verset 1, on va commencer par le verset 1, puis on va arriver sur certains passages. Quand Jésus a fini d'enseigner tout cela, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans deux jours, c'est la fête de la Pâque, le Fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix. » Ça, c'est la première des choses qu'on qu souligne. Jésus vient pour accomplir la prophétie. Il vient pour délivrer le peuple de Dieu. Il vient pour nous délivrer, nous qui sommes là aujourd'hui. Il vient pour, pour payer le prix, pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est la mission de Jésus. La mission première de Jésus. Donc, il est en train de dire à ses disciples que lui, Jésus, d'ici peu, il va mourir, ils vont le faire mourir, ils vont le clouer à la croix. À la croix. Et lorsqu'on poursuit... On voit la, la, la, la dame qui est venue verser le parfum, elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus-Christ, les disciples étaient indignés, ils trouvaient que c'était déplacé, ce n'était pas bon, mais il y avait une révélation derrière cette parole-là, on poursuit, on poursuit, Jésus sait la personne qui va le livrer. Il sait autre chose, naturellement, donc il connaît la personne qui va le livrer. Il sait que c'est Judas. Donc, pendant qu'ils sont en train de... Ils ont préparé la Pâque, le repas de la Pâque, pendant qu'ils sont en train de, de souper. Euh, Jésus commence à, à, à, à parler à ses disciples. Dans le, dans le verset 20, hein, le verset 20 du chapitre 26, c'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les douze apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit... Je vous l'affirme, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. Les disciples deviennent tout tristes. Le maître va partir, il dit qu'il sera livré par l'un de ses disciples. C'est compliqué. Et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre. Seigneur, est-ce que c'est moi? Seigneur, est-ce que c'est moi? Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus leur répond. Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annonce. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce sera une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va lire Jésus, demande Maître, est-ce que c'est moi? Jésus répond. C'est toi qui le dis. La réponse de ça Ils poursuivent le, le repas jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on arrive euh, Judas qui prend les pièces tout tout et tout Jésus est envoyé Jésus est envoyé devant les sacrificateurs devant les prêtres Jésus est envoyé devant les prêtres Et pendant ce temps-là les prêtres ont envoyé naturellement de faux témoins pour faire de faux témoignages sur Jésus Mais Jésus ne dit rien. Jésus ne dit rien. Il a envoyé devant les prêtres, des personnes viennent. Ils disent, il a dit telle chose. Il a dit ça. Il a dit ci. Si. Mais Jésus ne dit rien. Et même qui est venu, il dit, ce temps m'a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en trois jours. C'était ce qu'il ne fallait pas dire, le grand prêtre, le grand sacrifice. Et sacrificateurs se lèvent, se sont indignés, ils trouvent que ce sont des paroles blasphématoires, ils déchirent ses vêtements et puis ils il demandent à ce qu'on conduise Jésus devant Pilate. Mais pendant tout ce temps, Jésus-Christ ne dit rien. Il ne dit rien. Même quand le, le sacrificateur lui dit Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu Lui dit Jésus a répondu C'est toi qui le dis. Que Jésus ne dit toujours rien. Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. Rien. Jusqu'à ce qu'on arrive au, au, au, au, au chapitre 27 jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 27, où il est envoyé devant, euh, euh, devant Pilate, le gouverneur. Vous savez, il y a une série de questions qui sont posées à Jésus encore par Pilate. Est-ce que tu as dit que tu es le Messie, tu es le Sauveur Est-ce que, est-ce que, est-ce que... En fait, Pilate ne comprenait pas qu'il y avait une révélation derrière tout ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas que c'était le plan de Dieu. Il ne comprenait pas que c'est Jésus qui avait placé ça comme ça. La Bible dit au commencement, Dieu... La Bible dit au commencement était la parole Jésus est la parole Jésus savait, toutes ces prophéties qui avaient été données Jésus le savait déjà Mais Jésus ne parle pas Parce qu'il avait une mission Les mots qu'il va dire Vont aller forcément Mettre en mal cette mission là Mais aujourd'hui on n'est pas venu pour parler seulement Que de la mission de Dieu On est venu pour insister sur le silence de Jésus Parce que c'est le silence de Jésus Christ qui permet à ce que l'œuvre de la croix s'accomplisse. Les soldats sont venus arrêter Jésus. L'un des, des apôtres a pris le couteau, il a, il a, il a coupé et, et l'oreille du, du, du soldat. Jésus prend l'oreille, il replace. Il ne dit rien. Quand il a même ouvert la bouche, c'est pour dire que si je voulais faire par la force, J'allais demander à mon père d'envoyer des dizaines d'anges pour me défendre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça. L'œuvre de la croix doit être accomplie. Pour que nous soyons ici adorateurs, en train de chercher la face de Dieu, en train de dire combien de fois tu es grand Jésus. Pour que nous soyons là encore ce soir, pour dire Jésus-Christ, tu es puissant. Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Il faut que l'œuvre de la croix soit accomplie. C'était pour ça. Le silence de Jésus. Ce soir, je vais partager cette parole avec toi. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça me rend plus de joie en fait. Ça me rend plus de joie. Ça me rend plus de joie. Vous savez, dans Matthieu 26, Jésus sait le complot qui est contre lui. Mais il ne dit rien. Il reste silencieux. Il connaît même qui va le trahir. Il sait que c'est Judas. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Au verset 28 de, de, de, de Matthieu 26, il dit, il faut que cette œuvre-là se fasse afin que le péché leur soit pardonné. Il faut que mon sang veste. Il faut que le sang de Jésus qui veste pour que nos péchés nous soient pardonnés. Pour que ce qui était mort puisse reconnaître la vie. Pour que ce qui n'était plus utile puisse être quelque peu utile. Jésus est venu pour ce sacrifice-là. Au verset 63, on lui pose des questions. Au verset 63, 62, on lui pose des questions. Mais Jésus reste silencieux. Il reste silencieux, le gars. C'est un bon gars. Il est venu pour une mission, il n'est pas venu faire palabre, non. Il n'est pas venu pour dire oui c'est moi, c'est moi, non. Il dit je vous lave les pieds. Il n'est pas venu pour, pour, pour montrer qu'il est grand par la force, non. Mais il reste silencieux face à toutes ces questions-là. Il reste silencieux lorsqu'on crie sur lui, il reste silencieux. Lorsqu'on l'injure, il reste silencieux Lorsqu'on le tape, il reste silencieux Lorsqu'il est fouetté, il reste silencieux Parce que l'œuvre de la croix doit être faite Cette exhortation que je te donne Avant de commencer à, à, à, à adorer le Seigneur C'est le silence de Jésus A fait taire les mots Le silence de Jésus-Christ fait taire les maux de nos vies. Fait taire les douleurs de nos vies. Le silence de Jésus-Christ fait taire toute condamnation contre nous. Le silence de Jésus-Christ permet l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Le silence de Jésus-Christ permet qu'aujourd'hui nous soyons là, réunis par les réseaux sociaux en train d'adorer le Seigneur, en train de le chercher. Le silence de Jésus-Christ nous rend libres. Sans le silence de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix n'allait pas se faire. Il voyait la douleur, il voyait la douleur qu'il allait avoir, il allait sentir dans la chair. Parce qu'il est venu, il était, il était Dieu, mais il était, il était chair. Mais son silence nous rend libres. Son silence nous délivre Je vais chanter ce petit cantique là C'est un chant qui, est, qui, est, qui a été composé par un de mes amis Qui m'est cher. C'est un chant qui est assez intéressant Je vais juste redonner cette petite phrase de la chanson Qui dit Le silence de Jésus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 Le silence de Jésus a fait taire les mots, a fait taire les mots. Oh, oh. Le silence de Jésus a fait taire les mots, a fait taire les mots. Cette œuvre-là qui nous rend libre aujourd'hui. Jésus-Christ mérite notre adoration. Jésus-Christ mérite qu'on l'adore. On l'adore parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Sauveur. Il mérite notre adoration. Lui, le Créateur de toutes choses. Lui, le concepteur de toutes choses. Père, tu mérites notre adoration, Jésus-Christ Nous voulons dire combien de fois tu es grand Nous voulons dire combien de fois tu es puissant Nous voulons dire combien de fois tu es réel, Jésus Toi le toi, le tout puissant, toi le grand roi Tu as laissé ton, ton, ton, ton, ton royaume, tu as laissé ton trône Et tu es venu mourir à la croix pour nous, Jésus Tu es venu te livrer pour nous, Seigneur Jésus-Christ nous qui étions condamnés, Jésus Christ Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie Pas ton silence, but de la croix demander, La grand prêtre va te demander, es-tu le Messie, es-tu le Messie Oh, mais ton silence, ton silence était puissant, ton silence était tout, le silence de Jésus a fait taire les mots, a fait taire les mots. fort il est puissant notre Dieu est réel notre Dieu est réel lorsque nous partons dans Matthieu dans Matthieu 20, 27 le verset 14 je veux que tu prennes ta Bible encore deux secondes que tu prennes ta Bible dans Matthieu 27 le verset 14 vous savez la Bible dit, on amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant, est-ce que tu es le roi des Juifs Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Ensuite, les chefs, les prêtres et les anciens accusent Jésus. Mais il ne répond rien. Il ne répond rien. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi mais Jésus ne donne aucune réponse. Jésus ne donne aucune réponse. Et le gouverneur est étonné. En fait, il n'a pas la révélation du silence. Il ne sait pas que c'est le silence-là qui va sauver ceux qui sont en train de l'accuser. Il ne sait pas que c'est ce silence-là dont tu as besoin l'humanité ne sait pas parce qu'il y a une œuvre qui doit se faire, l'œuvre de la croix doit se faire, on parle pas trop Jésus ne parle il parle pas trop, il faut que l'œuvre se fasse il faut que ça se fasse le silence de Jésus Christ permet l'œuvre de la croix le silence de Jésus Christ permet que la révélation puisse s'accomplir, le silence de Jésus de que la prophétie puisse s'accomplir verset 14 la Bible dit mais Jésus ne donne aucune réponse mais ne parle pas vous savez à la suite au verset 22 regardez au verset 22 au verset 22 Pilate veut gracier quelqu'un il pense que c'est Jésus qui est bon pour être gracié. en fait lui-même Pilate c'est ce qu'il pense alors Pilate demande à la foule on libère Jésus ou bien on libère Barabbas la foule dit libérer Barabbas c'est qui est logique parce que Jésus doit être crucifié tu sais, tout à l'heure, on va adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Mais je suis te donner les, des, des arguments. Peut-être que tu savais, mais je vais te rappeler les, les, les arguments pour que tu puisses adorer Jésus-Christ comme c'est toi ce soir. Je suis te donner des arguments pour que tu puisses mieux l'adorer ce soir. Alors, Pilate veut libérer Jésus. Mais tu veux le libérer pourquoi il faut qu'il soit cloué pour que nous en ait la vie. Tu sais pas ça. Il faut que Jésus, Jésus devait être cloué. Jésus devait être, il devait être flagelé. Son côté devait être percé. On devait le crucifier. Qu'il qu soit ressuscité le troisième jour. Pourquoi on dit Alléluia, gloire à Dieu Pourquoi on dise Hosanna au fils du Dieu vivant C'était nécessaire. C'était une œuvre nécessaire. Pilate n'a pas la révélation. Il veut libérer Jésus. Le peuple dit, libérer Barabbas. Jésus, crucifiez-le. Pilate même leur demande, il a fait quoi de mal, le, le monsieur là? Il a fait quoi de mal? On le connaît ici, il fait ses miracles, il fait les choses. Il a fait quoi de mal? Le peuple dit, crucifiez-le. Je peux me justifier. Une qui me vient. Puis la demande à la foule. Oh oh, oh. la demande à la foule. Que vous que je fasse de lui celui que vous appelez le roi des juifs que voulez-vous que je fasse de lui celui que vous appelez le roi des juifs mais moi je le connais Amen. L'œuvre de la croix était nécessaire. L'œuvre de la croix était plus qu'importante. L'œuvre de la croix était plus que primordiale. L'œuvre de la croix devait se faire. L'œuvre de la croix devait se faire. Dans cette œuvre-là, qu'est-ce que nous soyons devenus Sans l'œuvre de la croix, qu'est-ce que nous nous soyons devenus Rien C'est important que Jésus soit ici C'est important que le Créateur se livre pour la créature. À un moment donné, la créature ne pouvait plus. À un moment donné, il fallait arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. La créature ne pouvait plus. Elle s'est embourbée dans plein de choses. Elle a pris des lianes, elle attaché ici. Elle a pris des cordes là-bas, elle attaché ici. Elle a pris des cailloux, elle dit c'est mon Dieu. Elle a pris l'eau ici, elle a ici. Elle a pris ses problèmes ici pour faire chanson. Elle a pris la toutes sortes de, de, de, de, de mauvaises. Elle a tout pris. À un moment donné, là, elle ne peut plus avancer. Il faut arrêter. Mais on arrête ça comment on Arrête ça, on dit non. C'est les ce sont les, les pigeons, faut, faut, faut tuer pigeon, il faut tuer mouton, faut tuer cabri, faut tuer bœuf. À un moment donné, le sang du mouton ne peut plus rien faire. À un moment donné, là, le sang du, le, le, le sang du bouc, là, ça peut pas. On dit un péché, là, c'est que ça quitte à ma cour, ici, ça va à la repos. Attention à tes péchés. Jésus voit que la porte de l'enfer est grande ouverte. Elle va, va engloutir tous ses enfants. Jésus voit que y a, ça ne peut pas. L'appel est lancé. <rire> L'appel est lancé. L'appel est lancé. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut répondre. La Bible dit « Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, je ne sais pas où encore. » L'appel est lancé, on dit « Appel d'offre, et, et, bon, appel à candidature, on a besoin de quelqu'un pour venir mourir pour ces hommes-là, ces hommes pêcheurs on a besoin de quelqu'un pour, pour... Quelqu pour venir mourir pour Renaud, pour, pour Franklin, pour, pour Maman Josette, pour Maman et, et, et Debo, pour, pour, pour... on a besoin de... de, de, de de, de quelqu'un oui, oui, oui, ça il n'y a pas, pas quelqu'un Jésus qui sait comment il a fait pour créer l'homme la Bible dit souffla il a mis une partie de lui dans l'homme maintenant l'homme il a créé là il doit aller à l'enfer il doit mourir à jamais ça ne peut pas il faut que l'œuvre de la croix se fasse fallait que l'œuvre de la croix se fasse. La foule a crié, crucifiez-le, crucifiez-le, ils ont pris des bâtons, ils l'ont battu, ils ont craché sur son visage, lui le, le roi des rois, le tout puissant, l'alpha, l'oméga, le dieu créateur de toutes choses, celui qui dit la chose arrive, il les a guéris pourtant, hier il les guérissait, il pourrait passer à Bethesda, à lever le malade qui était là, quand on lui va Prends la salut, il met dans, dans, la, dans, dans le sable, fait la boue, il met sur les yeux. C'est guéri. La foule. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Mais en fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Ce soir, ton adoration là, c'est pas compliqué. C'est simple. Peut-être que tu as des situations que tu vis. On ne veut pas parler de ça ce soir. Mets ça de côté. Le silence de Jésus fait taire tes mots. Tu as commencé ton adoration, mais mets ça dans ton esprit. Le silence de Jésus-Christ a fait taire les mots. Le silence de Jésus-Christ a permis la réalisation de la prophétie. Donc peu importe les situations, mets ça de côté. Parce que le silence de Jésus-Christ fait taire les mots. À rendre gloire à Dieu après ton adoration pour dire merci Seigneur parce que tu adhères aussi voilà ça c'est vers la fin là -bas. mais regarde le sacrifice de jésus à la mort. regarde le sacrifice de jésus à la mort. voilà la raison de ton adoration ce soir voici la raison de notre adoration ce soir. Il n'y a pas de sujet, c'est un seul motif. Son sang doit couler pour que nos péchés quittent, pour qu'on soit sauvés. Voilà pourquoi on adore. On adore parce qu'il est Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu. L'appel là, qui a répondu Personne. C'est Jésus-Christ. Tu vas adorer ton Dieu ce soir. Prends la position qui te sied. Peut-être tu es à la maison, peut-être tu es en chambre, je ne sais pas. Mais adore Jésus-Christ de tout ton cœur. Ne regarde pas à tes forfaits. Ne regarde pas à tes péchés. Parce que toute la parole qu'on a lue là, Jésus-Christ nous a délivré. C'est clair. On est libéré de toutes ces choses-là. Parce que le silence de Jésus-Christ a fait tellement... Tout ce qui est maladie, le silence de Jésus qui fait des ça. C'est à cause de ça, et s'est tué, il, se il n'a pas parlé. Donc ça, c'est une révélation qu'on a déjà pris, ça c'est bouclé. Regarde à la grandeur de ton Dieu ce soir. Regarde à sa suprématie. Je vais tourner des chants. Les chants qui me viendront à l'esprit, je vais les entendre pour qu'on puisse chanter. Quand tu écoutes le chant, adore Dieu. Quand tu écoutes la mélodie, adore Dieu. Voilà la raison de notre adoration ce soir. Jésus-Christ s'est donné pour que nous ayons la vie. Voici la raison de notre adoration ce soir. Jésus-Christ s'est livré pour que nous ayons la vie. Tel en est la raison Il y a un nom Au-dessus de tout nom Dont la puissance Apporte le pardon Je connais ce nom Chante, telle en est la raison Gloire à l'agneau. Donne gloire à Jésus. Je donne gloire à Le sacrifice de la croix est quelque chose de puissant, est quelque chose de fort. Le sacrifice de la croix, c'est l'ultime. Le sacrifice de la croix est trop puissant. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu puissant. Tu es bon, Seigneur. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Il y a un seul. Tu peux le déclarer avec moi ce soir, tu peux le déclarer avec moi ce soir Ces paroles me donnent la joie, tu peux le déclarer avec moi Nous triomphons dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le Christ sur le trône, nous le déclarons Jésus, tu es puissant, nous triomphons dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Il est le roi de gloire. Qui, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Personne ne peut se comparer à Jésus. Personne n'est plus fort que notre Dieu. Non, non, non. Personne. Personne ne peut égaler notre Dieu. Personne ne peut égaler papa. Personne ne peut égaler Jésus. Personne. Personne ne peut égaler notre Dieu. Saint, Dieu puissant, Saint, dieu puissant, Ah, God, Jesus,